Salut tout le monde, nous revoilà. Aujourd'hui, je suis accompagné de Jordan pour le let's play Pokémon. La partie 17. C'est parti. Par contre, je pas Moi, je suis comme ça, du coup. On va inverser peut-être les rôles. Tu vas aller directement sur la cam Tiens. Il joue sur la cam. Bon c'est ça. Alors, on avait récupéré le snatcher, les gars. Et moi, okay. je ne connais pas du tout Pokémon. À part Pokémon GO, c'est tout ce que je fais. parce qu'en fait les méchants, ils m'avaient volé le Snatcher que j'ai sur le bras là, on voit pas trop là, c'est que je pense, et ah oui, le... et ça, oui, je crois le voir pour... C'est pour capturer les Pokémon Obscurs Tu les as em... empoisonnés enfin, C'est ça Et j'oublie pas les Escaliers que j'avais pas pris l'autre fois Est-ce que c'est bloqué Non, pas du tout, c'est juste que je savais pas où aller À droite, à gauche... Euh t'es un peu coincé dans le jeu parce que c'est pas Non je suis pas coincé dans le jeu. C'était là que je devais aller. Je suis pas allé. Je suis jamais coincé dans Pokémon. le jeu où un Pokémon. où ben, jeu ont envie d'être à côté d'un Pokémon, on aurait ma paix, je crois que.. Ah non, je m'en tire toujours très bien là-dessus. C'est juste que des fois je sais pas euh, trop. Dans quelle d'action aller Ben. <rire> Il y a tellement de directions oui, là la Oui voilà, c'est ça. Tiens, y a du monde là. Si tu te joins à nous, nous non seulement tu recevras une seule journalière, mais aussi une prime de déplacement et même un panier à repas. Oh en bah fonction de tes compétences, tu peux accumuler jusqu'à 20% de congés payés en plus. Pas mal comme condition d'embauche. Hein oh oui, oui, oui. Mais non, mais il dit ça aux vieux. Oui, mais tu t'as pas le droit de débarquer comme ça dans un entretien d'embauche. Tu vas voir. les est vous l'entretien d'embauche, quoi. Cool. Bon. bon pour accompagner tous euh, les gros coup les... Ouais oh, mais ça c'est parce qu'il y a la présence de Jordan aussi. Donc voilà quoi. Ah oui. Ah, oui. ah j'ai oublié de faire soigner mes Pokémon. J'ai que de la merde là. Oh, merde. Ah merde. Il voir c'est à cause de Jordan ça. Il me déconcentre. j'ai oublié de faire soigner mes Pokémon. Bah, je vais être obligé d'expliquer des rappels. Des C'est chier, j'ai oublié. Parce qu'avec des rappels, tu peux soigner tes Pokémon, bien évidemment. Tu le monde ça. Mais moi, je connais. Non mais bon, j'aurais préféré les garder pour plus tard, quoi. J'ai carrément oublié. Dès qu'il y a un problème, ils font un combo Pokémon, dès qu'il y a un problème. Voilà. J'étais passé devant le truc euh, en plus <rire> Pour les bosse. soigner là. Mais comme j'ai arrêté. Le... Ouais, ouais, voilà. J'ai arrêté l'épisode précédent, précédent en un petit peu en panique. Alors euh, <rire> parce que la caméra elle allait s'éteindre. Elle allait s'éteindre alors qu'on était en plein combat pour récupérer cette nature. C'était chaud, chaud, chaud. Écoute, t'as comment récupérer. Ah, C'est bon. quand même mieux quand il y a des moules qui hein là. Ah, Pourquoi ah. tout le monde a connu un Pokémon mais tu vas aider à perdre le deuxième mais Tu vas perdre le deuxième Pokémon okay, Moi oh, je m'en fous, moi. De toute façon, j'essaie euh, que je vais gagner. Il est un peu trop confiant, je vais rien hein, il donne. Ah non, je vais plutôt faire ça. Bon, on va pas se revient, on lui mais... C'est pas ce qu'il veut comme d'habitude, non c'est comme ça tout le temps même dans la vraie vie de moi ah bah voilà c'est ce que je voulais enfin dans le niveau 40 sont tous chauves là dedans non sauf moi ouais j'ai bien ans. deux pokémon chacun de ta Oh, il, il m'énerve parce que moi euh, j'ai que ça là Bientôt tu auras plus de Pokémon et que lui il aura encore des Pokémon ou quoi Non mais c'est juste qu'il veut falloir que... Oh bah j'attends que tout soit KO Est-ce que tu peux arrêter après le combat ouais, Pour mettre Noctali J'ai pas envie de changer euh, Pokémon J'attends qu'il soit KO qui qu fait l'autre aussi Par contre, t'as un homard comme ça pour moi, là, dans ton assiette. Ouais, il faudra mettre une taille. Oui. Heureusement j'ai mis les rappels. Oh là que Ce soir, ça la merde. Ah oui, j'ai oublié de les soigner. C'est ta faute. Quoi <rire> Tiens, Allez. regarde ce que je me suis pris dans la gueule, là. Jordan caroté, hein. oui, tu as pas de pokémon, mais comment ça se passe? Non, là, ça arrive sur la fin. C'est beau boule dans le Bon, Putain, bouge, bon euh, si tu gagnes le combat, tu es embauché. Mais si bah, tu as a... le combat, tu pas embauché. Non, mais je vais pas être embauché chez eux. <rire> Tu m'as donné 640$ Qu'est-ce que c'est ça Dégage de là, je ne laisserai pas quelqu'un de plus fort que moi rejoindre le, les rangs de la Team Snatch Bon bah comme ça c'est clair Bon bah attends, je vais souligner mes Pokémon et je reviens euh, Je reviens vous... vous ah, détruire hein. après Je reviens vous détruire dans 5 secondes Attends, je vais souligner mes Pokémon Tu dois descendre tous les skis que t'as montré ouais. tout à l'heure Voilà il y a pas le truc il faut que je fasse le tour merde c'est pas par là c'est un vrai labyrinthe là hein. euh... Bah merde je sais plus <rire> euh... ah par là ça va bien ce jeu non mais là c'est que je suis dans leur euh... repère c'est aussi ton repère Non, pas du tout. Je suis juste un intrus. Qui a débarqué. fait, tu retournes C'est pas, un... pas la première fois. T'as hein. un... un repère toi Non, moi je... je vis au laboratoire avec les professeurs Pokémon. Et maman-papa aussi. Et Joël Joël Ah non, non, y a pas l'infirmière Joël là-dedans. <rire> C'est une autre... Elle a les cheveux bleus l'infirmière là-dedans. Il coffre avec les dessins animés. Ah bah ben voilà, il y a un objet là-bas. Là. Ouais, je vais aller à l'arc, Comment on accède à cet objet Ah oui, il faut là. Là, lui, il va me demander un combat, je le sens. J'y tout à l'heure. Avant, il faut bas En fait, cette personne se demande un combat, donc... Euh... Lui, on l'a fait. Mais non, il va pas là. Ah, voilà. J'étais là, j'avais fait demi-tour, c'est ça. Ah bah ben voilà En fait, euh, j'aurais dû le prendre avant hein, de partir. Mais bon, je le laisse les voir. Elle fait une mission avec les Pokémon, je crois. Je suis fan Pokémon, mais je connais pas non plus euh, tout par corps. Hein. Tout cas, ça fait moins de 10 ans, 15 ans que j'ai pas joué, je pas. Bon, tu vas uh, détruire uh, qui va faire... Quoi Tu vas attaquer le repère de la Team Snatch, il en faut du courage. Bon, ouais, je m'en doutais pour le combat. Ouais, c'est toi, c'est un gamin de 10 ans qui combat... Euh... Un, un violet, un violard. Euh... Un chou Oh non Et tu tes deux mêmes que tout à l'heure Oui Toi aussi on peut. Ouais parce que c'est les de, deux meilleurs quoi Oui, je les ai entraînés et tout T'as pas Pikachu ouais, là ouais, un peu... Quand aura... il y aura Pikachu obscur à capturer, je le ferai Ah parce que tu n'as pas un Pikachu normal a Pikachu obscur Non mais quand t'as les Pokémon obscur, après, bah, t'as une, une machine pour les... les libéries oui. Les bah, tu verras Les utiliser en combat, quoi même 5 pokémon l'autre. il va être les ddd c'est ça pokémon pourquoi tu dis pokémon comme moi je vois veux... Je un choix marrant ma mère a dit pokémon c'est moins drôle c'est comme Michael Jackson c'est pas terrible Il sort de Pokémon ou c'est.. Attends, le temps qu'il les lance. Euh... Il est un peu long il les lancer quand même ce mec. <rire> il est C'est des libellules là qui m'envoient. Ça vaut rien ça. <rire> Et euh, on a coûté des trucs. Disons que... que le type euh, feu a l'avantage dessus quoi. Oui bah il est dessus hein. Parce que on n'a même pas le temps de dire ce que je mets comme attaque. Et voilà, ça c'est fait. fait. Non. Et en le tout Parce que oui. Non. En gros tu vois le nombre de Pokémon qu'il possède en haut à droite. Bon maintenant on peut plus Oui, c'est des sacs. Il y a quelques années, il suffisait de dire Team Snatch pour faire taire les gamins turbulents. Et maintenant on n'arrive même pas à en battre un. <rire> ouais je vois ça. Ah vous avez des grosses mères, vous avez des hein grosses Voilà. Et là, plus fort, et. Avec... Il ah, y a des escaliers ici. Ah, je route, peux pas s'y aussi j'ai plus tard. Bah, tu vas avoir un combat, non mmh, Ouais. Lui. Je suis de la team Snatch, mais je n'ai pas le Snatcher. Je n'ai donc jamais snatché de ma vie. Tu comprends à quel point je me sens nul Bah, ah. c'est lui qui le dit, hein. c'est pas que derrière d'elle tout début qu'il a joué ce jeu oh, Bah, non, bah, non. Euh, il est sorti en 2005. Et euh, la première fois que je l'ai fait, wow, j'ai pas trop galéré. Hein. Je l'ai fini le jeu déjà. Et là, on va le refinir 15 ans plus tard. Mais euh, avec vous, les, les copains, mmh. j'ai rien perdu, moi. D'abord, j'ai perdu euh, zéro fois, là. Ah hein. oui euh, Ouais, pour le moment, ouais. C'est très rare que je perde dans Pokémon. Hein. C'est bien. À moins que tu oublies de les... Mmh. Soigner, oui. <rire> soigner Ah oui, s'il y a un oubli, là, par contre, ouais. Ça peut tout Comme tout à l'heure, il y a ouais. beaucoup oublié de soigner. Si j'avais pas de rappel, je... oui, là, j'aurais mal fini. Mais c'est ça, c'est la faute de Jordan. Hein. Il est là aujourd'hui. Alors... Est-ce que je peux le frapper <rire> Pourquoi tu je concentré Mais oui, bien sûr. Un Pokémon, ça joue sans en... te concentrer, ça. Bah, bon, toi, t'aurais besoin d'être concentré. Si étais à ma place là tout de suite. J'en faire des. Eh, faut pas que je lui laisse la manette hein, parce qu'il va faire n'importe quoi. Moi, les seuls Pokémon que je fais, c'est les Pokémon sur Nintendo DS. Sur la DS. Il y a Moi, un sur les mode. Je crois que c'est ça. C'est for... un feu forêt. Feu forêt. Oui, bon, ouais. j'avais pas le pensé, mais je le connais bien ce Pokémon. Parce que je l'ai sur Pokémon Go. Et l'autre aussi, j'ai sur Pokémon Go. Bon, l'autre aussi, j'ai sur Pokémon Go. 2 ça va pas tarder à se finir. Ouais. Et bien sûr, on va pas nous dire qui va gagner parce que ah, c'est tout ça. ce qui va gagner. Celui qui a des cheveux ou celui qui a pas de cheveux, <rire> qui va gagner C'est définit. Non, il, y a, hum. il y a le C'est un. C'est un frousse. Je vais après. Ah oui. Est-ce que tu peux pas tout récorder Pour une fois. Et ben. Perdre un combat ça fait mal, j'en ai profondément souffert. Surtout face à un gamin. Quand j'ai intégré le groupe, je, le snatcher avait été volé. Oui, c'est celui que j'ai sur moi. Je l'ai volé. Oui, on me l'a volé, mais je l'ai récupéré hier. Enfin dans l'épisode d'avant quoi. Je l'avais fait hier l'épisode d'avant. Tu l'as publié. Tiens une clé. C'est peut-être ça. Ah écran. Il, il, a... il, a... il y a une sortie là-bas, j'irai plus tard. Ça se trouve, ça m'amène dehors, tout simplement. Je vais faire quelque chose par pour... là. Un combat peut-être. Un objet. Enfin, un objet. Il y a aussi une sortie. Il y a aussi un combat. Oui, aussi un combat. Allez viens Oh là là, ce mur n'a pas été réparé depuis longtemps. On n'a pas pu le faire parce qu'on s'est pas fait d'oseille récemment. C'est vraiment nul. Ah hein, alors je me lamentais, un intrus s'est avancé. Ouais c'est moi l'intrus encore. Oui je suis chez eux après vous m'ouvrez là. Attention. Il y a minutes. Des minutes de record. <rire> Je vais les cramer, si des papillons. Et bah c'est ça des papillons, c'est facile à détruire Après je sais pas si c'est un mec que des papillons, c'est un truc. Non. Si c'est aussi un mec des papillons, ça va être trop facile. <rire> d'abord, je sais pas pourquoi j'ai dit papillons parce que l'autre c'est plus une araignée d'abord. Ouais mais. Moins carabie, je ouais. Ah, il megalo aussi Il megalo aussi C'est pas du tout le papillon parfure. parfure je Parfure, j'ai aussi sur, oui. sur Pokémon GO Oui parce que je suis même pas tout mon tour sur Pokémon GO hein. Je suis à jouer quelque chose à Pokémon il GO fait, Il sait faire que Pokémon GO en fait Le Pokémon Go, il n'y a pas vraiment d'intérêt à part euh, juste avec une de Pokémon qui est dans mais... Et faire des combats. Oui mais que des Pokémon nul ou quoi ouais. Oh. Ouais, je que euh... Ah t'es pas mal fait toi là Moi, t'inquiète. Le pire, mais... Tu paniques ou quoi Non Non, mais c'est pour moi que t'as un petit doute quand même Ouais, c'est ça, j'ai jamais eu de doute d'un Pokémon, moi et, et, les... Pour retenir les noms, oui, peut-être de temps en temps Quand même euh, Je sais pas si vous l'avez vu dans la vidéo, euh, Limitation Pokémon, et, et donne, il y, des oh, y en avait qui avaient du mal à retrouver non Ah, il y en avait qu'un Il y en a en plus de mille, il y en a des milliers On va terminer ce combat en deux secondes On bah, peut-être pas quand même Parce qu'il avait quand ouais, même 5 Pokémon ouais. J'adore ai voilà. de dire Pokémon C'est l'accent ouais. L'accent ouais. d'Eden de quel pays est ton air non. Je suis bien français, je suis pas canadien Mais les canadiens ils disent Pokémon aussi hein. Pokémon Pokémon, ça c'est ça. <rire> c'est typiquement moi Attends, on va revenir sur le devant de la scène Mais on va te... En fait on va pas passer là le... On va te détruire, hein, dans un combat de Pokémon euh, Je sais même plus si je suis allé, non je suis aller. Oh, encore un combat là. On va y aller après. On va voir si y a des objets. Non, mais si on est arrivé. Bah, si, parce que c'est pas là que tu, tu viens. Lui, je l'ai pas fait, lui. Je pense pas. Ah si, je l'ai fait. Si, parce que c'est là d'où tu viens. Ouais. T'es arrivé de là en fait. Ah, c'était les escaliers avant en fait. Ah, voilà. Ah, tu l'as fait je allez moi au niveau la viande je suis très nourri. Oui je vois ça Bon en fait j'ai tout fait hein, je me casse maintenant Allez on rentre dans un autre endroit Attends allez. regarde s'il n'y a pas d'objet là Non là c'est là où j'étais suis... entré et tout et tout Tu Donc, as un à un autre endroit du coup Donc je devais aller où maintenant déjà je ne me rappelle plus, j'ai un truc mémoire. Mais le laboratoire, peut-être non Non, je crois que c'est la pyramide. Est là. Je suis pas sûr, sûr. On va voir. C'est quoi ton scooter T'es ouais. le scooter Ouais, bah ouais. Le scooter roulant C'est parce qu'il roule dans le désert, donc euh, c'est pour ça qu'il oh, Tiens, il se passe quelque chose. Tu peux pas aller ailleurs, tu me tapes sur le système, tu crois pouvoir me battre encore, c'est ça Oui, parce que je l'ai déjà battu en fait. C'est quoi ouais, ce oui. drôle de machin que tu as sur le bras Tu viens de me provoquer Quand on cherche, on trouve euh... Bon bah je crois qu'on l'a trouvé <rire> Mais je lui, ai, je lui ai déjà foutu la raclée, euh... Déjà ouais, là, Il là. se rappelle pas je crois Non bah si il s'en rappelle parce qu'il vient de me oh. dire Il y a un obscur Je Tu le capture C'est lequel ton obscur Mon le blanc rouge tu sais, C'est mon meilleur Pokémon dans un Pokémon Go mon meilleur Pokémon sur Pokémon Go. Oui, je ferai beaucoup d'influence sur Pokémon Go. Mais hein. il connaît que ça. Elle hein. une petite morsure Mais je le garde pour la fin, le mangue. Parce qu'en fait, faut pas que je les mette KO les Pokémon obscurs. C'est ça qui est chou. Oui, tu es affaibli. Ouais. Donc je serais obligé de mettre un Pokémon un petit peu, un petit peu moins fort pour le capturer. Ah oui Parce que je me suis déjà là, à voir. Non Et mais je... t'as pas perdu. Non, mais j'étais pas content. t'as pas mon griffes toi Non. On les a jamais en deux fois les.. les obscurs. Ah C'est que les sauvages. Putain, il va déjà falloir que j'aille les soigner. Et j'en les soigner où par le centre Pokémon <rire> Ou sur une machine. Je pense que j'ai un centre Pokémon au cas où on sait jamais. Parce que si on fait une mauvaise rencontre encore. On... Ouais, ouais Mais dans ta base avec, avec le professeur là. Dans ta base avec le professeur, c'est pas mieux. Ouais, et sans Pokémon, il y en a un peu partout. Ouais. Bah ouais, merci, t'es gentil. On ouais, la <rire> mettre un potion de moins fort pour le capturer. Ouais, mais vu qu'il en a encore euh, pas mal, euh, non. Ah, tu vois le truc violet là C'est-à-dire qu'il est presque prêt pour être purifié. Comme ça, je le ferai tout à l'heure. Ouais. <rire> tu te dis ouais, mais tu comprends rien en fait. C'est sûr que tu vas comprendre mmh, mmh. Il est pour rien. T Inquiète pas, j'ai quand même des gens. Je ne sais pas quoi, je ne non plus. Bah, je sais pas, mais je vérifie. Hein. Il me prend tout un l'heure pour un demeuré. <rire> ok, il reste plus qu'un seul Pokémon, un adversaire. Il a été réussi à l'affaiblir. Ouais, le détruire Ouais, Il y a qu'un pv de partie. <rire> ah, si si, si, Mais... si c'est si trop puissant, c'est pas assez puissant. Je vais mettre en fouille, ça va le rendre fou ça. à rien pourquoi tu l'as choisi bah ben, je sais pas j'ai fait une mauvaise pioche à <rire> notre capture le ah, pourquoi j'ai mis un saut noir ça avait enlevé qu'un seul pédite alors <rire> non mais j'attends il se robe dessus tu Faut j'aurais dû mettre au dipit pit ben, je crois que tu dû mettre un autre ouais. Je oh, sais pas si on attaque la lumière hein. Ouais regarde, on enlève que dalle <rire> Et l'autre bah si je mets autre chose bah il va Il va me le buter donc euh Non c'est pas obligé de jouer voler Ok bon. J'ai pas trop le choix hein hey, tu remets lui Ça, il est plus confus. Oh là là. Eh, tu veux plus l'attraper Non, c'est qu'il va plus se taper dessus. <rire> bon, attends, je vais le remettre. Ça. ouais retape-toi. Ça a rien fait, ça non plus. Non, si c'est bon, ça l'a remis confus. Ça. De coups je dirais... C'est le point pour la capturer normalement. tout se passe bien, on pourra le capturer. Avant que je vois qu puis, je ça va bien partir. Ça c'est la vraie difficulté du jeu. Que hein. Le Pokémon euh, il est chaos la fois du quoi T'inquiète Ouais Je sais pas s'il est assez affaibli encore ça va pas l'air On va en mettre un coup encore Donc là, il va être chaos mais c'est pas grave Je vais le capturer après hein. Ouais tu pourras plus le capturer du coup Si si je pourrais le capturer T'inquiète du coup voilà, sur le prochain Bon, là, tu ça, ça Pas prêt. de panique. Le frais. Le frais. Euh, donc au il est gaoul, là. Oui bah c'est bien ce que j'avais prévu non. Un <rire> petit piou Piu Je pense que Bon, bah, Je serais plutôt tenté de mettre une super hein, parce que les hyper est mon cher. Le niveau 28 ça devrait le faire. Allez, croisons les doigts tous. Eh croisons les doigts, Jordan là. Croisons les doigts là. Bah voilà, c'est enfin. <rire> parce que. il, a... Allez, tape, non, est... il, il tape pas dessus. Non, il tape pas dessus là. C'est ça parce qu'il était pas assez affaibli. J'aurais l'avantage si j'avais un truc pour le paralyser ou un poudre doudou, mais j'ai pas. Est-ce qu'il est passé évolué ton Pokémon Ah oh non, c'est mort. On va pas l'avoir. sais parce que j'ai mis des attaques, il fallait voir. A moins que ça fasse pas grand chose, mais là il est mort, c'est sûr. Ah bah voilà. Ah c'est mort. Et puis s'il est mort, tu peux pas le rattraper. Si, mais euh, que quand je l'aurai à faire lui. Bon bah je suis désolé, les mecs, j'ai fait une connerie. Bon, le temps. on n'a pas rattrapé de Pokémon aujourd'hui, pour l'instant. Bon, on aura peut-être d'autres Pokémon à rattraper. Ah j'aurais dû relancer une boule. On a peut-être d'autres Pokémon à rattraper. Le gosse m'a eu va encore être furieux contre moi Je ferais mieux de partir Je devrais aller dans un endroit où le groupe Omb' n'a aucune influence C'est bien la dernière fois que je me bats contre toi Bah non, t'as tenté de te battre contre moi parce que j'ai ton à après Où est toi les le Bah pour les soigner. <rire> oui, je vais aller là parce que pour le purificateur, il y en a un qui est presque prêt du coup c'est pas mal Ça, tout est à côté Et en plus je vais aller dans le magasin Pour, euh, pour des, des hyperballs. Ouais des pokéboules Il va s'enchaîner en pokéboules Ah bah c'est le C'est pas un fermier joué. T'as Thank you very Okay, après, j'ai ma baie gratuite à aller chercher aussi. À chaque fois que je viens là, je vais la chercher. J'ai après. Ah, une bague gratuite. Même sur Pokémon Go, il y a des gratuites. Alors c'était qui qui était presque prêt? Là ah, c'est lui. ça passe de pic et lui, ça a pas tant d'envie mais ça se ça rembourse. Tu l'as fait Et après tu vas tourner en rond Pour ça Voilà, ça y est, il est prêt. <rire> Je me doutais qu'il allait me poser la question. <rire> Alors, c'est bon, il est prêt. Ouais, je pense que c'est nul J'aime pas mon J'aime pas Faut lui tout prendre ça pourrait être sérieux un jour peut être C'est cadeau, c'est cadeau Mais bah oui <rire> Non pas de surmonde On ouais, va tout le faire J'entends J'entends J'entends Non mais c'est bon Loïc Non mmh. C'est tout au magasin. Et oui. a fait gratuit. Il n'y a que Evoli que j'ai donné un surnom. Ce... Ah bon Ah non même pas, je croyais. Je confonds avec un autre Mais Evoli il est pas là Bah en fait ah Evoli il... il évolue en Octali. Et c'est Octali en fait que j'ai. Ah oui, t'as son évolution du coup. Ouais, parce qu'en fait j'ai mis une pierre lune dessus pour qu'il évolue en Octali. Et oui C'est celui que j'ai choisi, parce que bah, c'est l'un de mes préférés Et Il y a le magasin. Ouais Bah ouais tu savais pas Si j'ai le Pokémon ouais. au dessus il n'y a pas dhyper le C'est que des super Ah c'est pas tous les jours les mêmes Ça change tous les jours Pas ça je pense que c'est bon d'ailleurs hein. <rire> mais ils ont le mais dans nos pièces euh, toutes nos pièces euh, sur le coup non hein. là ouais, je ferme le et il y a une et tout partout aussi les colettes on où tu étais... Euh, Ouais, en tête. un super vide. On va rentrer dedans cette fois. Je sens qu'il y, y a des choses qui vont se passer. Des combats, des super combats qui vont se passer. Il y a des Pokémon obscurs à capturer, à sauver. Si n'as rien avec parce que tu as le premier, t'as passé. Voilà. Oh hein ah non, là les deux zigoto. Hé hey, hé, hey, c'est pas pour les enfants ici Non. Je peux pas te laisser entrer, va ten vite Je suis pas enfant, moi. Il veut pas que je passe. <rire> tu me <rire> rappelles le gamin qu'on a vu à la télé C'était toi Bah oui, c'était moi. Attends, c'est toi qui a combattu le groupe le mmh Bah oui. C'est l'occasion, ou jamais, de prendre du grade. Je vais t'avoir. Ah, ça sent le combat, ça. <rire> Mais t'es début tu les avais les deux Attends, y a quelqu'un qui intervient. Cet enfant, c'est pas n'importe qui, tu n'as aucune chance de le battre. Bah oui, c'est Eden. Quoi, n'importe quoi? Eh, hey, petit, tu nous laisses faire, ok? Pas la peine de faire du grabuge, ça ne ferait qu'à qu tous les bâtiments. Je connais pas ce mot-là, meuter. À toi, Rob. Yo. Eh, hey, vous êtes de la team Snatch, qu'est-ce que vous venez faire ici? Vas-y, Artie, utilise tout de dodo. Ah, pour une fois, il m'aide. Parce que la dernière fois, c'est moi qui les avais endormis pour voler mon snatcher. Bien, Rob. Hey, à ton service. Dépêchons-nous, c'est le moment ou jamais d'anéantir le groupe. Hum. C'est moi qui vais faire tout le travail. Regardez, ils vont rester plantés là. Et ça va rien, en fait sauvegarde quand même parce que là on arrive à une pyramide assez si, euh, sinistre ça, bon, tu peux ben, il y avoir plein de méchants dedans Oula. à droite à gauche tout droit euh, voilà euh... ça c'est le vrai problème hein. je sais jamais ouais, oui. il est là Les cartons sont acheminés. Ok. Il un objet là. Normalement, eux, ils combattent pas, je pense. C'est des ouvriers. C'est ah, euh, même, c'est jamais. Ouais, mais c'est juste des ouvriers. Qui sont euh, à la merci euh, des méchants. Ah, <rire> en plein. On a un truc, mais ce n'est qu'un enfant. Ah, bah oui, le syndrome pitampant, tu connais. Hein. Encore les bonhommes qui sautent du plafond là, ils se prennent pour Spider-Man. Du coup, ils vont sauter, tu t'y attends pas. Quoi. En gros, c'est ça. Est-ce petit détour est de les même. c'est l'autre là. Vous voulez encore oui, envoyé des papillons Ouais. y a encore de est la viande. Une coccinelle maintenant. Ah bah. T'as effacé la botte ça mon ami Ouais, en bon, deux coups c'est fait. Ah oui, on va dire que c'est quoi un petit lapin C'est. Les pas... capis. Ouais, c'est pas de l'électricité ça Si. Ouais, ah, si. Et t'as le rouge aussi que c'est ça ouais. C'est le plus bon. positif, négatif. Positif. Ah, ouais, parce que c'est positif. Ouais, voilà. Le plus je veux dire positif dans mes piles. Je sais je suis électricien, de base. Non, mais, mais même moi qui n'ai pas électricien, je le sais, quoi. J'avais deviné, quoi. Celui-là est négatif, du coup. C'est quoi co côté négatif d'une pile. On oui, est négatif, mais il va quand même être KO. Bon moi je vais, je vais la cramer vite fait Je vais la cramer vite fait terminer terminé Allez, termine. Tu veux la manger maintenant <rire> Tu veux lui se cramer 1240$, ah si seulement je pouvais avoir ça là, le setup je l'aurais direct faut pas croire hein. ah. ouais, Ça se mérite la fin mmh. Par contre ça, ça, ça ferait même pas la, le prix de la télé que j'ai vu euh, l'autre fois la grosse... C'est dollars De quoi C'est 1 dollar Oui c'est 1 dollar mais bon... Tu veux euro <rire> Oui si on met un euro... Ça 2 bah, bah, vous... fois moins Oui en plus Non mais si tu changes juste le signe... Oui <rire> Voilà c'est comme ça Il voulais dire bon mais... Il y a, y a un peu... beaucoup d'endroits là... Entre mais, mais Oh ça. On ne t'a jamais dit de ne pas entrer dans les... chez les gens comme ça Je vais te punir, ta mère sera sûrement d'accord. Bah celle que j'ai en vrai oui mais celle que j'ai dans le jeu euh, non. Ah bah tiens voilà euh. Fousipi. tu vois. On en parlait tout à l'heure. J'ai encore un papillon à cramer là. Et puis un posi à cramer. Enfin, j'ai pas mis une attaque feu sur un posypi, j'ai mis enfin... Ouais mais tu peut-être le tout à l'heure. Tu peut-être le cramer tout à l'heure. Non, non, c'est vrai qu'on va faire comme ça. Non, moi je vais cramer l'oiseau. Ça doit être une évolution de, de l'autre la. Natu. Natu. Ouais je me connais mieux que toi hein. Ouais moi, je sais que c'est évolué sur lui Mais je ne le prononcer c'est tout Je m'excuse Et parce que tu vas accepter Mastu du coup j'ai... Mastu, Mastu C'était pas Mastu ni Mastu c'était Natu le Pokémon Natu qui évolue en Zatu ouais. C'est le petit piu piou que j'avais dit tout à l'heure. Oui, vas voilà. Encore une nu voyons, ça y va, Monsieur. Une <rire> Je croyais qu'il faisait les, les clodettes d'un peu de Françoise. <rire> Je vais cramer la Luciole. Oui, bah oui. Parce qu'il a tout, toute sa vie là. Je crois qu'en deux secondes, tu peux la cramer en deux secondes la Luciole. 1, 2, 3. 3 secondes. Mais non, mais tu peux la cramer rapidement, tu si sais je veux dire. Euh, oui, 3 secondes. De, il, <rire> ouais, il essayait de, re, de se retenir au sol, mais bon. Mais il n'y a pas ici <rire> Non, il n'y a pas ici. Voilà, il n'y a rien. Je vais reprendre les autres escaliers pour tard. Parce qu'il y en a partout. Il mmh. y a un gros coffre là. Couper, pousser. Un guérison cool. C'est utile ça ouais, oh, Est-ce est qu'il faut que je le pousse là-bas ou quoi Ouais, il T'as plus joué de pousser là-bas parce que... Combien dans l'enclos là Oui, tout là-bas. Plus... Oui, plus... ouais, la force Il est obligé de faire des petites pauses quoi. Ah oui, quand je jouais à, à ce jeu-là quand j'étais petit, la musique quand j'étais arrivé là. Bah, à cette partie là elle me faisait flipper hein. oui écoute bien le son de la musique des bruits de porte ça me faisait flipper vite quand on a des bouts de porte putain toi euh, ça on est un chien <rire> ou quelqu'un d'autre non mais là, ça fait fantôme là ou quelqu'un <rire> Qui on faisait flipper tu des ça. choses bizarres genre j'avais moitié envie de couper le son tellement moitié j'avais peur bon bah là c'est pas bon là avec la caisse je pense qu'il faut que je fasse le tour. On passera par deux escaliers. Voilà, c'est vrai Donc il y en a à droite, normalement, il y en a en haut. Il y en a là On va me tomber sur la tête à tout moment. Des rappels. Il a récupéré des rappels. Vrai, celui que j'ai gaspillé tout à l'heure. Oui. Ça peut être ouais. quand il oublie de. Ouais. J'oublie que quand il y a Jordan. Ah, ouais, tiens, le, le, le là. Tout ce qu'il là-haut, c'est à cause de toi bah, non. mais non mais moi je porte pas des talons aiguilles hein. je fais pas de bruit hein. je suis silencieux Non j'ai des baskets mais je m'en pas à point de bon, peut-être pas quand même parce que je cours bon. encore ce truc donc tu là non on n'avancerait pas je, je suis quand même rendu à deux heures de jeu oui quand même je sais pas si je suis à la moitié j'étais je suis peut-être un peu plus à un peu plus de la moitié en tout ça peut dire à peu près, combien de temps ça prend de, de finir un jeu Ah mais on verra bien. bien. Hein. Mais j'essaie de chercher par exemple pour un jeu vidéo. A mon avis ça fera environ 20 épisodes en tout. Là on est au 6-7. Ah t'as vu fini, fini Bah oui parce que j'essaie de faire à peu près trois quarts d'heure, une heure. Ça fait pas mal quand même. Trois épisodes et t'as terminé. cramé l'œuf plutôt c'est pas neuf, c'est une perle ouais bon j'avais envie de dire que c'était un mot une perle <rire> oui c'est un coquille un coquille un co... oui un coquille j'ai bougé là t'as bougé oui j'ai bougé t'as bougé j'ai bougé Bugué. Pokémon j'ai bougé apprends <rire> pas parler après <rire> tu es défoncé par des bulles bah tu parles <rire> tu pars un peu de vie quand même ah, par rapport à, à l'autre quand même oui je mets pour sûr pour changer hum, je vais faire hein. la lanterne après t'es hurlement aussi Hurlement c'est nul ça. ça fait juste baisser le quoi le sais Quoi Regarde moi le nombre de qui lui reste Ouais oh, c'est juste pour me m'enquiquiner ça. Oui. Enfin, pour être poli hein. C'est abusé. Il aurait dû être mort. On dit pas mort dans Pokémon, on dit KO. C'est pareil. Non c'est pas pareil. <rire> non c'est pas pareil. Parce que quand ouais. il est KO après il est en train de vivre en fait. Qu'est-ce que c'est Ouais on peut dire ça comme ça. C'est un genre de phénix. J'ai ah, hâte de me regarder, on oh, me déconcentre. Il pas <rire> euh, Regarde la télé. Oh. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. pas trop Mais oui, mais c'est un Pokémon haut aussi et que je suis con. Cool. que tu t'es mmh. ouais bah ça c'est parce que t'es là c'est pour ça <rire> ça m'a déconfronté. ça va pas m'empêcher de gagner mmh. tu m'en non je mets pas de morsure, je mets faim partout du coup même avec t'as t'avais des trous. En fait c'est pour parer, Ah, C'est mieux, j'aurais dû faire ça tout à l'heure, le premier coup. Bon, il n'y a pas trop de c'est un Pokémon mais... C'est si, quand même, si. Oui, bah grâce à son attaque, mais il tu en comme ça. Non, euh... ah, suis dû quand même un petit poisson quand même. Ça a un poisson quand même. Un poisson un peu bizarre. <rire> c'est vrai, mais un poisson Par rapport même. à Magikarp et Poissirène... Magikarp, euh... on ben, a un poisson crevé. Ah <rire> oui ça c'est vrai. Parce que les poissons crevés se mettent toujours sur le côté quand ils meurt. Sauf qu'il bouge tout le temps. Et il sait rien faire à part trempette. Ou ouais, un poisson qui cherche l'eau mais qui ne trouve pas d'eau. Ne me le raconte à personne s'il te plaît. Okay. Ouais. Elle a honte Ouais t'as honte là Elle a honte d'avoir perdu. On sera un gamin en plus. Un gamin. <rire> En fait, je suis venu là juste pour un combat. Ah non, il y a un objet. Quand ouais. même. C'est qu'on C'était 24. C'est parce que c'est C'est pas Ça doit être une attaque, peut-être. Il ouais, y a des trucs, mais c'est même pas ce que c'est. Bah, dis-je, je regarde pas beaucoup mon euh, inventaire. Si vous voulez, c'était là-dedans. C'est là, c'est ça. J'ai tout ça, là. Ah bah tiens, bah, ah, ça c'est grâce à toi, donne Pour une fois, tu sors euh, ouais. pour quelque chose, là, dans le jeu. Ouais. ouais. En fait, je vais remplacer lance flamme par flammèche, parce que c'est plus puissant. Et alors Bah c'est mieux mais pourquoi, ça, mais pourquoi ça ouais. cause moins du coup Bah c'est grâce à toi du coup. quest que ah, Attends, je vais plutôt remplacer par hurle-ventre. Ah oui, parce par que, que je te c'est c'était en Ouais, construit, des ventre, non, ah, non, ouais. voilà, c'est ça. <rire> Et ouais, je veux à quelque chose. Ouais mais attends, euh, non, pas tout le temps. Tu m'as fait deux vacheries tout à l'heure. Ah bon ça m'en est déconcentré. Et il y en une Psycho quac mais non c'est psycho Non mais j'ai pas de Pokémon électrique là, donc tonnerre je peux boire, la zérie je pense pas. T'as pas psychoquac Non, pas pour le moment. T'as pas Jonathan Malheureusement que notre copain Jonathan il regarde pas les displays Pokémon parce qu'on parle de lui là. DJ John Moi c'est des cassettes de John Pub. Il a fait un live pendant le confinement. Donc là il coup, Il a fait un live pendant le confinement mmh. Il en a fait plus que un. Si. Hein. Non plus que un je t'ai Il en a fait qu'à ce solid, mais le reste pas sur Et ça. personne ne surveille entrée du bâtiment. Bah, bah si il y en avait mais ils sont tous endormis. Nous avons encore raison C'est dormir. Hein. C'est un corbeau, C'est un corbeau. Parce que son ce nom c'est corbeau. Corbeau truc. Je sais trop comment on explique mais. Mais son ce nom c'est corbeau truc. Non c'est pas un corbeau truc, c'est cornet. Oui bah ben, c'est parce que c'est corbeau. C'est un corbeau c'est pas un corbeau, coronel, c'est un peu machin. Ah non, corneille c'est un chanteur. Et je l'ai sur Pokémon Go. Moi aussi je l'ai. Et lui aussi c'est du hyper gelé. Tu l'as aussi Ouais. T'es à où Dans ah, Pokémon Go. Mais où dans Pokémon Go ah, Je m'en souviens pas moi. En plus j'y joue pas beaucoup donc j'ai que le niveau 20 dans Pokémon Go. T'as le niveau combien toi C'est même pas. Il mmh. joue presque jamais. Euh, vu que j'ai pas la 4G. Euh... Je joue tout le temps. Moi ouais, je vais le cramer le champignon Ah non, faut pas le cramer, il faut le capturer, il est obscur Ah il est obscur, faut tester le capturer, pas comme tout à l'heure Il faudrait presque que je sauvegarde avant chaque combat pour, euh, pour recommencer si jamais... Euh, C'est ce que je faisais quand j'étais petit T'es malin hein Mais bon, faut pas faire ça là, quand même Sinon on a de deux heures à chaque combat. Et j'en ai deux là en plus hein. J'ai un caninos aussi. C'est un peu plus intéressant lui d'ailleurs. si je mets ça, ça il va être KO. Je vais trouver de changer de Pokémon. Mets Ok Bli. Pokémon. Je sais combien de. Et où je suis. Mmh. Bah, du coup, euh, Jordan il a lancé son Pokémon Go, ça lui a donné envie. Hein. le problème, c'est que je ne peux pas y jouer parce qu'il faut que je fasse un... la mise à jour. Super. <rire> plaisir, là, il ne vous aura pas besoin le tour d'application. Voilà. <rire> Il y a moins de mémoire que le mien, le téléphone. Moi, Kaninos, je vais le faire venir dans l'équipe. Un peu plus tard, bien sûr. Oui, puis Obali aussi, pour avoir Pokémon O. Oh. Dans toi, Pokémon. Oh. Si, mais il est dans le PC, dans le PC, dans Pokémon, Ah du coup, tu peux pas bien tu peux pas, bah si, mais vu que je dois sauver les Pokémon obscurs, bah je suis obligé de les prendre avec moi, Et du coup, bah je peux pas trop Et faire bien. une équipe, bah comme dans les autres jeux, quoi. Ouais Arrêtez de taper mon Pokémon Et vous faites que je réchauffe c'est C'est un peu Allez, Il faut que tu sois Ah, c'est bon on oh, va faire un petit rappel, du coup Euh... Alors, bon, on va réfléchir J'en ai pas beaucoup, vraiment Oh, mais tu peux peut-être Que tu as bah, y'a plus de chance avec une hyperboule plutôt qu'avec une boule. Le Pokémon Bowl on n'a pas beaucoup d'hyperboule hein. là. Est-ce que t'as un petit niveau encore Je suis le 40, je crois. Ah oui, quand même, j'ai eu double de moi là. Hein. Je suis combien Je sais moins combien. Ah bah voilà, une hyperboule ça marche mieux. Mais je vais aller On l'a eu, Caninos. Le para, c'est moins grave. Ah, mais Caninos ah, Non, je l'ai déjà. Il a Je l'ai sur Pokémon Go. Plus qu'un capturé. Je vais mettre des hyper potions, pas là parce que. Ah, hey, pour les soigner Ou alors je fais demi tour pour les soigner. Je ne sais pas. Hey, mais non, on la faire des hyper potions parce que. Ouais, si tu vas perdre, tu as zéro gros si poissons tu vas perdre et puis du coup tu. Vois... Mais non, t'inquiète, c'est ce que je fais à chaque fois. Ah, huit. C'est bien. Et je vais le capturer juste avant d'être KO. C'est bien ça. Après je vais les soigner. Et après euh, on va sauvegarder. Du coup t'as capturé un capture deuxième du coup. Ah, attends. ah oui t'as capturé deux dans la même bataille. Super beau. Il a capturé deux dans la même bataille. Comme ça, ça complique la des choses, ouais. Non hein Bah oui, plus que t'en as, plus c'est compliqué. Allez, yes. Il me reste plus que 9 maintenant. Hyper beau. il en faudra d'autres. Ah quoique non, j'en avais ramassé tout à l'heure. Donc là, on est parti pour soigner Pokémon as Dans demi-tour T'as décidé de faire demi-tour Parce que j'ai pas envie de gaspiller toutes mes potions là. <rire> Regarde, regarde, genre, ils sont par terre Encore. Et quand tu est en l'air, ils sont encore par terre Bah, ben, euh, oui hein. Dans mes souvenirs, ouais Alors je suis sûr qu'il y a un bouquin que je vais pouvoir purifier Celui de tout à l'heure. Il y avait un qui Ouais, qui était presque prêt. Hein, en fait. C'était lui là. Non, c'était pas lui qu'est-ce que je raconte. C'était plutôt par là. Ah, c'était lui. Et là t'es pété sur Pokémon quand même Alors je vais commencer par ça Par le Plexi Ouais, parce qu'après j'ai un PC, le PC il est juste à côté du truc pour soigner les Pokémon Et oui, ben. Bah, oui Ça m'évite de faire des détours Ouais je vais encore tourner en rond Comme un débile. C'est vrai Non mais ça c'est autre chose ça s'en ouais, fout, c'est boulot disco aussi, c'est un look euh, extravagant. Okay. <rire> on n'a pas vu aujourd'hui. Non, on n'a pas vu aujourd'hui, mais moi je l'ai vu hier, ça m'a suffi. <rire> tu n'aimes pas trop ce mec Non. Ah voilà, c'est bon. Ils ont soigné. Et... c'est rapide pour les soigner. C'est plus rapidement encore s'il y a parlé le tour. Ah oui, puis tu as des places de Pokémon d'abord. Pour le combat. Ouais, J'aime pas trop lui, mais bon, faut que je m'occupe des autres. Je fais les moins bien d'abord et les... les meilleurs après. Ah, t'es. Oui, Ouais, j'ai plein de tas de morts. <rire> je t'avais déjà commencé un peu le tour. Ce Pokémon Go tu peux faire des combats de chez toi Ouais ouais Maintenant C'est une nouveauté depuis peu Tu je peux faire des combats de chez toi et puis gagner des Pokémon facilement des combats Non de ouais, finalement je garde mon je garde mes sous- pas de mon scooter hein, non. Non, je je si tu t'es moqué de mon scooter t'avais voir ah, je préfère mon scooter que le désir il peut pas aller dans le désert si non le mien il, il peut pas aller dans le désert parce que le mien il a des roues spéciales Il oui. flotte mais non mais il va pas là je suis déjà bon on va prendre les escaliers. Et bah désolé mais on va sauvegarder là. Et on va se retrouver au prochain épisode. 13h46 de jeu je suis rendu en tout. Salut les gars J'espère que cet épisode vous aura plu. A la prochaine.